Adèle, peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Si ça, ça là. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec si, avec la main droite. Si, comme vous voyez sur la partition. C'est une note blanche. Alors blanche, il faut attendre deux temps. Si, i, comme ceci, ok Mais pour cela, on va répéter cinq fois. Mais comptez bien. Si, i, première fois. Si, i, deuxième fois. Si, i, troisième fois. Si, i, quatrième fois. Si, i, et la cinquième fois. Ensuite, la main gauche, elle va jouer comme avant. Sol, sol. Deux fois seul avec le troisième doigt. Vous vous souvenez les oreilles de la C'est la même chose. Regardez. Si, sol, sol, la, sol. Si, je vais loin. Mais on va aller doucement. D'abord, si, ajoutez sol, sol. Jusqu'à là. D'abord, pour cela, on va répéter cinq fois. Si, sol, sol. Première fois. Si sol sol deuxième fois. Si sol si, sol troisième fois. Si sol si, sol quatrième fois. Maintenant la dernière fois. Si sol si, sol bien. Ensuite, vous pouvez deviner. La main gauche, elle va monter sur le la avec le deuxième doigt. Cela donne si Sol, sol, la, jusqu'à là, pas plus. Aujourd'hui, jusqu'à là, on apprend. Si, ce sol, la. Ok? On va répéter maintenant cinq fois. Si, sol, sol, la. Première fois. Si, sol, sol, la. Deuxième fois. Si, sol, sol, la. Troisième fois. Si. Sol, Seul, La. Quatrième fois. Si, Seul, Seul, La. Et la cinquième fois. Maintenant, avant de terminer le cours, on va enchaîner la première mesure et la deuxième mesure. Sol, Seul, La. Seul, seul, Do. Si, sol, sol, La. Jusqu'à là. Bon courage les enfants